Bonjour, voici quelques trucs avec la version 5 du logiciel M-Block pour faire des carrés avec le M-Bot et le Ranger. Avec le Ranger, on a euh, des moteurs cerveaux, donc avec des euh, capteurs intégrés qui nous, peuvent, qui nous permettent d'avoir l'angle de rotation. Ce n'est plus accessible via l'interface de base, donc il faut vraiment ajouter le M-Bot Ranger, Ranger, donc dans ajouter, s'assurer que le Ranger est là. Lorsqu'on sélectionne l'appareil Ranger, on vient dans les extensions et il faut ajouter l'extension euh, Platform Maker, donc tout simplement ici, Ajouter. Dans, donc ça ajoute une catégorie de blocs, Platform Maker, et de là on a ici accès au cerveau intelligent là, sur les ports 1, 2 de la façon qui est construit, donc le sens horaire, les degrés à faire tourner le moteur et à quelle vitesse et d'autres éléments également reliés à ces types de moteurs-là. Je veux faire un carré, donc la suggestion qu'on vous fait, c'est de venir vous faire un bloc. Donc avancer peut-être 25 cm, vous déciderez comment euh, la, quelle est la distance des morceaux, des tuiles qu'il faut que vous avanciez dans votre projet. Et là, l'élève va tout simplement venir se construire, se avancer de 25 là, soit avec le serveur intelligent, ou encore avec les actions d'avancer tant de, de secondes. Donc, avancer à 70%, peut-être, pendant 1,4, 0,55 secondes. Donc, il faut que l'élève trouve comment le robot fait pour avancer de 25 cm. Et ensuite, dans sa programmation, tout simplement, ben, il, vient, il vient dire bon, ben avance de 25, tourne de 90. Donc, encore là, on se fait un bloc. Tourner de 90 ou tourner de 30 où on répète trois fois pour 90, on répète six fois pour 180, peu importe. Et de cette façon-là, on peut réaliser un carré. Donc, c'est la façon de travailler ici. Donc, extension plateforme Maker pour avoir accès aux moteurs intelligents que eux autres appellent, le cerveau intelligent, donc les moteurs de base pour faire avancer notre Ranger. Et pour le M-Bot, il ben, faut tout simplement se créer encore une fois un bloc donc avancer 25 cm on peut l'appeler comme on veut c'est un bloc et là ben, dans les actions avance tant donc on dit aux élèves de jouer seulement sur le euh, changer seulement le temps et non pas la, la puissance donc combien de secondes donc est-ce que c'est des dixièmes est-ce que c'est plus qu'une seconde pour qu'on puisse avancer de 25 cm une fois qu'on a cette fonction là de créer, donc on a ce bloc-là de, de créer, donc on peut faire avancer de 25, on ajoute tournée de 90 et on fait répéter quatre fois peut-être pour pouvoir tout simplement euh, avoir notre, euh, notre carré, ici comme ça donc c'était des trucs pour travailler les carrés à l'aide de, la, de la version 5 de m -Bloc. si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter